Donc, la suite La suite. La suite est sur la valeur fourragère des arbres. Donc, je m'appelle Jean-Claude Émile et je travaille à l'INRA à Lusignan, en poitou Charente, enfin, Expo poitou Charente, donc Nouvelle-Aquitaine. Donc, la chose dont je vais vous parler, c'est est-ce que l'arbre ne pourrait pas être une autre ressource fourragère à utiliser au pâturage donc je ne vais pas m'apesantir sur les choses générales qui ont déjà été dites tout à l'heure. Mais donc pour nous, ça, ça paraît évident que, que l'arbre au pâturage, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour mieux capter le rayonnement solaire. Donc c'est la dimension 3D, hein, l'approche en 3D. L'arbre, il est au-dessus de la fétuque, il est au-dessus de la luzerne, il est au-dessus du maïs. Donc il peut capter d'autres sources d'énergie solaire. Il a un système racinaire qui est plus profond que la plupart des des plantes foragères, et donc il va aussi pouvoir capter de l'eau ou des minéraux, les faire remonter, et puis il pourra aussi assurer une protection des animaux. Alors il y a plein d'autres choses positives sur l'arbre dont on ne parlera pas ici, la biodiversité, les auxiliaires, l'éventuelle production de bois, ou que ce soit du bois précieux ou du bois d'œuvre, du bois et puis les intérêts pour le paysage, et puis aussi les intérêts pour atténuer le changement climatique. Alors il y a deux gros obstacles que vous connaissez tous, c'est le, les aspects fonciers, c'est un peu compliqué d'installer de, des, des arbres quand on n'est pas propriétaire, par exemple, de son exploitation. Et puis le, le travail que ça, que, ça, que ça représente. Donc ça, on n'en parlera pas ici. Et donc tout ça, ça se passe dans, dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Oasis, que Camille a présenté tout à l'heure. Et donc je vais juste faire un petit rappel très rapide savoir savoir qu'est-ce que c'est. Donc à l'usinion, on a installé une expérimentation qu'on appelle système, qui implique 72 vaches laitières sur 90 hectares dans lequel on a, on a pour ambition d'imaginer un système d'élevage qui soit innovant, en ce sens qu concilie, qui concilie l'excellence environnementale, et puis aussi une production agricole, étant entendu qu'on est là pour faire comme si on faisait vivre un, un, des éleveurs pour vivre le, pour les euh, exploitants laitiers. Avec trois grandes contraintes qu'on qu s'est mis en avant. D'une part les aléas climatiques et le changement climatique, dont, que Camille a, a cité, et en rajoutant aussi. Euh, des objectifs d'économie d'eau et d'énergie fossile. Et donc l'hypothèse qu'on a... Ah non, c'est pas une hypothèse. Et donc on, on dit qu'on essaie de fabriquer du lait qu'on qualifie de bioclimatique, en ce sens, où on tient compte des, du climat euh, et des processus biologiques. Euh, notre système il est basé sur une approche agroécologique avec deux, deux grandes idées. C'est de valoriser les ressources naturelles produites sur l'exploitation et de valoriser en particulier toutes les dimensions de l'espace. Je parlais du, de la dimension verticale et puis aussi la dimension temps en jouant sur les carrières des vaches, etc. Ça veut dire qu'en pratique, on essaie d'avoir un système végétal et un système animal qui soient en cohérence. Et en particulier, on essaie d'avoir un système de culture. On est en, on est en, en système de rotation, prairie-culture dans lequel on, aura, on va maximiser la disponibilité des ressources pour notre troupeau, et on aura en face de ça un troupeau qui sera capable de valoriser ces ressources euh, variées, diverses et variées. Donc c'est donc le troupeau qui va s'adapter aux ressources végétales et non pas l'inverse. Parmi les, les choses qu'on fait au niveau du végétal, euh, il y a plein de choses, et en particulier il y a les arbres qu'on va installer ou qu'on a installés de façon à capter euh, mieux les, les ressources naturelles. Et puis pour le troupeau, on a aussi une priorité mise sur le pâturage, parce que c'est le pâturage qui est la façon la plus économique d'économiser l'eau et l'énergie. Donc tout naturellement, arbres et pâturage, ça nous amène à réfléchir à comment insérer de l'agroforesterie dans nos exploitations d'élevage. Revenons donc aux questions qu'on se pose. Quand on s'intéresse donc à l'insertion de, de l'agroforesterie au pâturage dans une exploitation d'élevage, la première question qui bloque les éleveurs, donc ça on s'en est rendu compte, en posant des questions, en organisant des groupes de réflexion, en particulier dans un cadre d'un projet européen. La première chose qui bloque les gens, c'est Ouais, c'est sympa, mais euh, qu'est-ce que ça vaut On sait ce que vaut le maïs, la luzerne, le métail, tout ça on, on sait, il y, y a des tables, il y a des pratiques, il y a des habitudes. Par contre, qu'est-ce que ça vaut vos arbres euh, dans nos animaux, pour, le, pour alimenter nos animaux Il y a d'autres questions dont on ne traitera pas ici, c'est comment protéger les arbres contre les chevreuils, les lapins, les campagnols, mais aussi contre les vaches, quand on n'a pas envie qu'elles y aillent. Et puis comment exploiter ces arbres Est-ce qu'il faut les exploiter violemment, pas violemment Est-ce qu'il faut les exploiter en été, à l'automne, deux fois par an, trois fois par an Tout ça, on ne sait pas du tout comment faire. Donc c'est des questions qu'on se pose aussi. Là, on va se polariser sur la valeur fourragère. Et donc depuis les années 2014, et puis ça va durer encore en, l'an prochain, ou cette année même, 2017, on s'intéresse donc à évaluer de façon générale la valeur fourragère des ligneux. Alors pour nous, ligneux, c'est à la fois des arbres, des arbustes, et puis aussi des lianes. Et pour évaluer la valeur fourragère, on va aussi essayer de voir quels sont les facteurs de variation qui peuvent faire varier cette valeur. Et donc on va passer en revue les différents facteurs. Tout ça pour introduire les ligneux, donc dans les systèmes d'élevage. Donc on a cité le, le, le cadre des projets qui... Qui tourne autour de ça. Donc, il y a évidemment un Parasol, il y a Arbel, il y a le projet européen, et puis nous, on a un autre projet d'ordre régional qui s'appelle Ruminarbre. Et nos partenaires de travail sont Agroof, qui organise cette journée aujourd'hui, ProbeA, qui est un opérateur régional en Poitou-Charente, et puis nos, nos collègues INRA, euh, d'autres collègues à Lusignan, des collègues à Rennes, et puis des, des collègues de TEC qui sont présents ici. Alors, en ce qui concerne les facteurs de variation, d'abord, un petit rappel, nous, on ne va travailler que sur les feuilles. Alors, on ne va pas travailler sur les tiges, ni sur les fruits, même si c'est super intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Donc, on ne travaille que sur les feuilles, pour l'instant. Je vous rappelle que les feuilles, il y a des feuilles qui sont simples, feuilles de saule, puis des feuilles composées, type frêne, par exemple. Donc, c'est bien l'ensemble de la feuille. Là, vous avez une feuille entière. Hein. On ne s'amuse pas à prendre les folioles. On prend la feuille entière de, de, de frêne ou de noyer, et puis des, la feuille entière aussi de... De, de saules, ou châtaigniers, ou mûriers. Alors, le premier facteur de, de variation auquel on, on imagine, c'est l'espèce. Donc là-dessus, je redis, des arbres d'arbustes et lianes. Et dans les espèces, il y a les espèces incontournables, les références. De référence, euh, fre... le frêne, comme qui est référence plutôt pour le... les zones océaniques et, et continentales. Donc, c'est une espèce qui est très... très fréquemment utilisée ou qui a été très fréquemment utilisée par les éleveurs. Et puis dans les zones plus sud, c'est le mûrier, le murier blanc, qui est régulièrement utilisé par assez régulièrement utilisé par certains éleveurs. Un autre facteur de variation probable, c'est le mode d'exploitation. Tout à l'heure, Camille a parlé de tétards, donc ça paraît évident qu'il y a sans doute une variation de, dans la qualité quand on a des arbres en gel, ici un poirier à brûlant ou des arbres qui sont coupés, à un, du, à un mètre ou 2 mètres du sol, c'est un tétère, c'est un saule, ou bien des arbres qui sont coupés au ras du sol, euh, qui sont recépés par exemple. Donc on imagine qu'il y a sans doute des, valeurs, des variations de valeur alimentaire. Et un troisième facteur, c'est la saison. Il est probable que, la, comme pour tous les forages, il est probable que la feuille n'a pas la même valeur alimentaire qu'on qu soit au printemps, en été ou à l'automne. Alors en pratique, on se dit quand même que euh, les arbres, ils ne sont pas là pour concurrencer la luzerne ou ou le, ou le régras, et donc euh, il est plus probable qu'on va utiliser des arbres en été ou en automne, lorsque les ressources fourragères classiques seront plutôt euh, manquantes. Alors sur l'ensemble du programme, euh, sur les, sur les 3-4 ans, on va pouvoir passer, en, en, on va passer, en, on va passer 53 essences différentes d'arbres qui vont être récoltées en été, et dans lesquelles, dans avec, avec les répétitions, avec les différentes conditions pédoclimatiques par exemple, on aura en doute 210 arbres, euh, Arbre, combinaison arbre et lieux. Le mode d'exploitation, on va travailler sur différentes essences, 8 essences particulières dans 18 situations. où On aura des comparaisons entre des fourrages tétards et des fourrages conduits en ogé. Et puis au niveau de la saison, on a donc 15 essences dans 35 situations qui vont être comparées aussi bien en juin, en août qu'en octobre. Alors ça, vous avez vu tout à l'heure que c'était sur un programme de 2014, 15, 16, 17. Et donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est uniquement les 2014-2015, parce que 2016, les prélèvements sont faits, évidemment, heureusement, mais par contre, des analyses sont pas, on n'a pas reçu les analyses encore. Donc c'est extrêmement partiel, mais je pense que les, les, ça, ne devrait pas beaucoup bouger. Avec, à partir de quels arbres ou quelles ressources euh, ligneuses on est parti Donc on est parti à partir de nos dispositifs oasis dont on a parlé tout à l'heure, donc plantés en 2014 et en 2015, avec également des haies qui étaient déjà préexistantes, heureusement, et puis un bois qu'on a transformé pour pouvoir l'exploiter avec les animaux. Là, j'ai mis les quatre espèces euh, majeures qu'on a mises dans nos dispositifs, donc du frêne, du mûrier blanc, euh, de l'aulne de Corse, et puis de, un orme. Un orme. Euh, là, ce sont des, des jeunes arbres, ou, ou des haies, et puis on a aussi été chercher un peu partout autour de l'usinien et dans les départements de limitrophes, des, des ressources euh, ligneuses euh, existantes. Et puis, on a aussi utilisé euh, ce que j'ai appelé pompeusement le dispositif national agroforestier, donc, qui a été mis en place dans les années 95, etc., etc. comme ça a été dit tout à l'heure, avec euh, différents partenaires. Et en particulier, ici, dans, dans le Pas-de-Calais, des exploitations à Brunemberg, à Zoteux et à Anquin, chez messieurs Leduc, François et Ducrot. Je, je n'ai pas vu tout le monde dans la salle. Voilà, <rire> très bien, merci. Voilà. Et donc, vous avez aussi un, un magnifique arable qui vient de chez vous et donc euh, toujours un poirier qui vient de, de chez M. le Duc. Donc l'intérêt de, de ce dispositif, c'est qu'on a des arbres adultes, hein, et là, vraiment, on a des choses très intéressantes, même s'ils si ne sont pas pâturables, tels tel quels. Par contre, on peut aussi imaginer que les exploitants ont, ont pu ou ont coupé des branches, et que les branches ont pu euh, tomber au sol, et que les animaux ont pu manger des feuilles. Qu'est-ce qu'on va mesurer Alors, si tout marche bien, non. On va mesurer d'abord... Et, et comme de façon classique, la valeur énergétique, la valeur protéique. Ça, c'est vrai pour tous les fourrages, c'est classique. On va donc le faire aussi pour les feuilles d'arbres. Par contre, on va aussi rajouter des choses un peu plus particulières, les tanins condensés, donc qui peuvent éventuellement interférer sur la, la digestion dans, chez le ruminant, ou avoir d'autres aspects plus positifs cette fois-ci. Et on va aussi mesurer les minéraux, parce que dès qu'il y a une nouvelle espèce, en fait, les gens s'intéressent beaucoup sur la teneur en, minéra, en minéral, en calcium, en potassium, en magnésium, en se disant, bah, peut-être qu'il y a des choses euh, intéressantes à, à gagner sur ce nouveau fourrage. Alors, la valeur énergétique et protéique, je, je fais simple, on va mesurer, comme euh, l'a présenté Donato tout à l'heure, les fibres et la digestibilité enzymatique ou la digestibilité cellulase. On va mesurer aussi la, la MAT, donc la teneur en matière azotée totale. Et ça, c'est fait par nos collègues de l'usignan d'une autre unité. Euh, voilà, oui, là, c'est le nombre... Euh, non pas d'échantillons, mais le nombre d'essences euh, ou d'analyses qu'on va faire. Euh, donc 2014-2015, c'est euh, environ 70 analyses, et en 2016, beaucoup plus de, des, un nombre beaucoup plus important. Ce qui est entouré en rouge, c'est ce qui fera l'objet de, des diapositives suivantes. On peut aussi s'intéresser à, à regarder un peu plus loin ce qui se passe au niveau d'un vrai ruminant. Et donc on a fait des, des prélèvements, qui, ce qu'on a passé sur des, ce qu'on appelle des, des animaux fistulés, je ne sais pas si vous connaissez le principe, sur des, des vaches à hublot comme on le dit, dans lesquelles on a accès direct à leur rumen et on met à l'intérieur du rumen de la vache des sachets, et on va regarder à quelle vitesse et dans quelles conditions les fourrages vont se dégrader dans le rumen de la vache. Donc ce qu'on appelle des dégradations ruminales, et on peut aller encore, beaucoup, encore plus loin, et faire des digestibilités dans l'intestin d'une vache. Donc là, ça se fait, évidemment, vous comprendrez pourquoi. Vous comprenez bien pourquoi, en nombre beaucoup plus réduit. Et donc, on a passé, en 2014 et 2015, déjà 22 échantillons. Il en reste quelques-uns. Et puis, il y en aura 6 qui passeront en digestibilité intestinale. Ça donne une autre idée du, du devenir de, de la feuille dans le, dans le remède d'une vache. Au niveau des tanins, donc, euh, qui sont mesurés par nos collègues de Thé. Donc je vous présenterai des résultats à partir de seulement 70 échantillons, alors qu'en 2016, il y en a eu beaucoup plus qui ont été prélevés. Et puis en ce qui concerne les minéraux, donc, je ne vous présenterai aucun résultat, puisqu'on ne les a pas du tout fait avant 2016. Et donc ça, ils sont faits par les collègues de Bordeaux. Alors oui, ce qui apparaît là, c'est que je ne vous parle que de la valeur énergétique, protéique, tannin et minéraux. Je ne vous parle pas du tout de quantité ingérée. Est-ce que les vaches mangent beaucoup ou pas beaucoup de ces fourrages-là Je ne vous parle pas d'appétibilité. Est-ce que les vaches ont envie ou pas de manger une feuille de mûrier ou une feuille de, de chêne <rire> Ni de leur accessibilité, est-ce que c'est facile ou pas d'accéder aux, aux feuilles de prunellier, par exemple Et je ne vous parlerai pas non plus des effets zootechniques sur la production de laitière, la production de viande, sur, euh, sur les effets sur la reproduction éventuellement, ou sur le parasitisme. D'accord Ça c'est un autre sujet, comme quoi il reste beaucoup à faire. Donc ce sera uniquement des feuilles, et uniquement sur la valeur énergétique, protéique, tannin et minéraux. Alors voilà donc un, un peu les, ce qu'on observe sur les échantillons 2014 et 2015, donc 70 échantillons 70 à, à peu près. Là je me suis concentré uniquement sur les, les mesures en été. Donc vous avez euh, ce qu'il faut regarder, c'est euh, en abscisse vous avez la teneur en MAT, donc la, la valeur protéique. D'accord Matière rosée totale. Donc on va de 5% de MAT, ce qui est très faible, jusqu'à 25%, ce qui est énorme. D'accord? La ligne verte, verticale, c'est la moyenne. On est à peu près à 15% de MAT. En, horizon, en vertical, vous avez la digestibilité cellulase ou enzymatique, qui est exprimée en pourcentage. Ça va de 40% à 90%. Et la moyenne est à peu près à 69-68% de, de digestibilité. D'accord Donc vous avez ici, en haut à droite, des choses qui sont à la fois très, bon, très bonnes en digestibilité et en matière azotée. Et inversement, ici, des choses qui sont « mauvaises » entre guillemets, entre, en, au niveau de la MAT et au niveau de la digestibilité. Et puis vous, vous, pour les autres, vous imaginez bien. Ce qui est rouge c'est du 2014, et ce qui est, ce qui est bleu, pardon, c'est du 2015, donc il y a beaucoup plus de choses en 2015. Et après, il y a des codes un peu, un peu compliqués. Les losanges, c'est des arbres, les triangles, c'est des arbustes, les carrés, c'est des lianes, et puis il y a quelques témoins. Vous avez du régranglais ici, de la luzerne, là aussi un régranglais. Il manque encore un régranglais quelque part. Il a disparu. Il y a un régranglais rouge et un régranglais bleu, voilà. Non, la luzerne, là. Voilà. Il y a deux régranglais et deux, et deux luzernes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder Première chose, c'est que, waouh, il y a une grande variabilité. C'est énorme. Il y a de, il y a de tout. Euh, si on peut regarder dans le, dans le carré en, en haut à droite, là, c'est les, les champions. Donc, dans les champions, ce qu'on voit, ce qui ressort bien, c'est les mûriers, mûriers blancs. C'est la, la, la, la protéine, elle est un, pas pure, mais il y a quand même 20 à 25 de protéines, avec une, très, une excellente digestibilité. Alors, le mûrier, vous savez, c'est une plante qui était utilisée en partie pour nourrir les vers à soie. Hein. Donc, euh, on ramassait les feuilles euh, et puis on les donnait au verre à soie. C'est très riche en protéines. Vous trouvez aussi, des, des, toujours dans les arbres, hein, vous trouvez des aulnes, aulnes glutineuses, qui sont pas mal. Vous avez également les aulnes de corse, ici, ce qui se trouve bien. Et vous avez les frênes, les freines qui sont, qui sont bons, qu'on retrouve ici ou ça. Là. Donc, les frênes ont, ont plutôt une digestibilité supérieure à la moyenne. Euh, par contre, au niveau MAT, ils sont des fois euh, supérieurs à la moyenne des fois, et des fois inférieurs. Ça, c'est pour les arbres. Toujours dans les arbres, on peut regarder des arbres qui sont moins bons. Ici, vous avez un chêne vert, deux chênes verts. Euh, vous avez euh, un chêne liège, qui n'est pas excellent non plus, ça ressemble. Et vous avez des châtaigniers, qui ne sont pas, pas exceptionnels non plus, et des noisetiers, Voilà. Euh, ça, c'est pour la partie arbre. Euh, pour la partie euh, arbuste, euh, arbuste, arbuste, arbuste, c'est les, les triangles. Vous avez des lilas, vous avez des églantines, vous avez des ronces. Euh, ronces, arbustes, euh, c'est presque une hyane, mais bon, bref. Euh, vous avez des pruneliers. Et puis dans les choses qui sont moins bonnes, vous avez du hou. Bon. Voilà. Pas trop, pas trop surprenant Alors c'est pas parce que c'est à pic que, que les vaches en mangeront pas. Hein <rire> On est surpris de ce que mangent les vaches ou les, ou les chèvres. Hein pour pour l'instant, je dis pas ce qui est bon ou pas bon, hein, je dis ce qui est fort ou pas fort. Après, il y a des animaux qui se, qui ont, à qui ça ira très très bien comme fourrage. Et puis il y, y a ici des, des, des plantes qui sont un peu spéciales, hein. c'est qu'elles sont très bonnes en digestibilité, mais elles sont pas, euh, au contraire, pardon, elles sont très bonnes en matière azotée, mais elles sont pas excellentes en digestibilité. Et on, on reconnaît ici là, il y, y a trois échantillons de robinier. Robinier, c'est les faux acacias. Hein. Et donc là, euh, le robinier c'est très très riche en, en matière azotée, par contre c'est pas excellent en termes de digestibilité. On a aussi les noisetiers qui sont très serrés là. Il y a trois noisetiers, ils sont tout, là tous les trois. Voilà un petit peu ce qu'on qu constate. Donc il y a une grande diversité, et puis euh, on trouve de tout. Il y a des vignes aussi, il y a beaucoup de vignes. Ah, oui, les carrés, il y a des vignes, il y a différentes sortes de vignes. Oui J'ai oublié les lianes. Dans les lianes, bah, on trouve la championne de... en digestibilité, c'est le fruit de la passion, ou grenadille. Voilà. Donc c'est des plantes qui sont cultivées dans les zones plus tropicales, mais qu'on peut aussi trouver chez nous. Il y a du jasmin aussi. Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme liane On a des kiwis, ici. Autre exemple, de liane, euh, des mois et des mois, du lierre. Ah, le lierre, le lierre qui n'est pas, pas exceptionnel en termes de, de, de matière azotée. Par contre, en digestibilité, il est, il est quand même tout à fait correct. Et par rapport à... Je, on s'est posé la question, mais où sont les fourrages classiques Et donc, euh, on, on s'est autorisé à, à projeter sur ce graphique-là des fourrages classiques euh, récoltés en verre ou en conserve, chez nous, en 2014 et en 2015, et avec le même laboratoire d'analyse. Donc on peut complètement les, les superposer... Et c'est intéressant, parce que là, vous avez le maïs, l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, ça vaut à peu près 71 de digestibilité et à peu près 8% de MAT. Donc notre maïs, il est là. Hein donc il n'est pas tout à l'heure, je n'aurais pas dit que c'était exceptionnel en étant ici. Vous avez aussi en vert, en jaune, d'autres ensilages, donc des ensilages de métaille, donc association euh, céréales et protéagineux. Alors les métaille, on sait bien qu'ils sont moins bons en digestibilité qu'un maïs ou qu'un sorgho. Par contre, ils ont plus de MAT. Donc on les retrouve ici. On a quatre métailles qui différents, quatre silos différents. Et puis là, on a des prairies, des prairies pâturées, donc avec une grande variabilité aussi. Euh, C'est toujours de l'été, mais donc, il y a des prairies qui ne sont pas exceptionnelles. Hein. D'ailleurs, ça, ça se rapproche de ce régranglais là, qui n'est pas très bon. Et puis, on a aussi des, des prairies qui sont exceptionnelles en, en MAT, et puis ou, ou très bonnes en digestibilité. Alors, ça dépend de la composition. Hein. Euh, en particulier, là, celles qui sont ici sont des prairies euh, qui sont riches en chicorée. Voilà. Donc là, ça donne un, un petit peu un, un cadre pour voir à peu près où se situent nos, nos, nos fourrages d'igneux. Juste pour illustrer ce qui se passe dans un rumen de vache, Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on qu mettait des sachets dans un rumen de vache. Voilà un, voilà un chapelet de sachets. Donc ça ressemble un peu à des sachets de thé ou de tisane qu'on remplit, hein, et puis qu'on met, combien qu à incuber dans un rumen de vache et qu'on retire quand on veut. Et on peut les retirer au bout de 2 heures, 4 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures, heures, heures, pour fabriquer une cinétique de disparition dans un rumen de vache. Ici, c'est des années 2014 uniquement, et j'ai pris euh, uniquement six euh, fourrages parmi les, les 12 qui étaient passés. J'en ai pris certains qui sortent bien, le mûrier blanc qui est en rouge, le frêne qui sort en, en bleu. Et donc on, voyait, on voit bien que le, le mûrier blanc il se dégrade petit à petit. Et puis après, on arrive à un plateau, et on arrive quasiment à 90% de, de disparition dans un remède de vache. Le frêne est un peu en dessous. Et puis on a deux, on a deux plantes qui sont vraiment qui ont un comportement très différent. Le châtaignier en vert, et puis le chêne euh, rouge, qui est euh, en bleu. Je ne mettre du rouge. Mais... Euh, et donc, ils, eux, ils commencent à se, à se dégrader dans le et puis, puis c'est bloqué, ça n'avance pas. Donc euh, on, on a des choses qui, qui ont vraiment du mal à être digérées. Et j'ai mis en, en pointillé les, les témoins, donc un ray anglais et une luzerne. Donc le meilleur, c'est le, le ray anglais avec les ronds. Et puis la luzerne est un peu moins bonne à la fin. Par contre, la luzerne a démarré beaucoup plus vite que, que le, que le ray anglais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à partir de ces cinétiques de dégradation de humaine qu'on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la dégradabilité, dégradabilité théorique qui nous permettra après de calculer les PDI hein, quand on appliquera ça aux matières raciales totales, au total. Ça paraissait ici, mais je ne vais pas. Applaudir. Euh, dernier point sur lequel je voulais insister, c'est les tanins. Donc on, on a commencé à regarder ce qui se passait au, au niveau des tanins. Et donc euh, nos collègues euh, ont, ont analysé les échantillons qu'on leur a envoyés. Et on se rend compte que la... Les tanins dans, dans, un, rhumaine, enfin non, dans un fourrage, c'est 31 grammes par kilo, c'est-à-dire 3% en moyenne dans les échantillons qu'on a eus. Et surtout qu'il y a une très grande variation entre les espèces. Donc il y en a où il n'y a quasiment pas de tanins. Hein, et puis euh, il y a un champion dans lequel on est à 17% de tanins euh, dans, le, dans la feuille. Alors quels sont les, les bons ou les moins bons Ou les plus élevés et les moins élevés, ça ne veut pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. Alors les plantes qui n'ont pas ou quasiment pas de tanins, c'est noté moins fourragé, hein, la luzerne en gras là, et le gras. Mais c'est aussi le hou, le loup où il n'y a pas de tanin, le chèvrefeuille, le mûrier, le frêne, etc. Le châtaignier, bien qu'on dise que les tanins de châtaignier, ben ce n'est pas de la feuille, ça vient, du, ça vient de l'écorce. Après, il y a ceux qui ont un petit peu de tanin, mais bon, euh, moins. Aulne, noyer, chêne rouge, aulne de Corse, chêne liège, tilleul, érable et orme. Et puis après, il y a les champions. Donc les champions, c'est chêne vert, kiwi, vigne et noisetier. Et puis surtout le robinier. Donc le robinier, là, on a trois échantillons et c'est systématique. Le robinier est plein de tanins. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas, euh, c'est un fait. Voilà. Alors, pourquoi ça peut être bien Ça peut être bien parce que ça peut contribuer à, à la maîtrise du parasitisme. Ça peut être bien aussi parce que ça, ça limite la dégradation de l'azote dans le rumen. Et ça fait que l'azote pourra après se dégrader dans l'intestin. Donc, euh, vous savez, des fois, on, on tanne des protéines, hein, on a des tours toute année, pour pas que ça se dégrade trop vite dans le rumen. Donc ça, ça peut être bien. Par contre, ça peut être aussi pas bien si euh, les protéines ne se sont pas dégradées du tout, ni dans le rumen, ni dans l'intestin. Auquel cas, ben, l'animal aura ingéré de la matière azotée, et puis en fait, il va la, la, la rejeter. Donc là, il donc, donc, y a du bon et du pas bon. On verra euh, plus tard qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Euh, voilà, la principale chose que je vais vous montrer. Alors, pour l'effet saison, alors, euh, on s'est intéressé aux saisons uniquement euh, en 2016, donc il n'y a aucune euh, analyse disponible. Je vais juste, euh, on a juste une, les matières sèches, puisque ça, c'est nous qui les maîtrisons. Et dans le cadre du réseau parasol, on a, on a constaté que, les, sans surprise, que les fourrages du mois de juin étaient plutôt à 30% de matière sèche, avec des écarts entre de 22 à, à presque 40% selon les espèces. Les espèces qui sont plutôt humides, c'est le frêne et les noyés. Hein. On imagine bien les feuilles de frêne noyées, qui sont riches en eau. Par contre, les feuilles qui ont des teneurs en matière sèche plus élevées, c'est les poiriers et les cormiers, par exemple. Et puis, ça monte très rapidement au mois d'août, pour monter à 42%. Et puis en octobre, c'est encore un peu plus, mais, mais pas beaucoup plus. Et on va jusqu'à des fourrages qui ont jusqu'à 60% de matière sèche lorsqu'ils sont récoltés en, en automne. J'avais un tout petit graphique d'illustration. là, C'était pas dans le réseau parasol, mais chez nous, à Lusignan. Euh, J'ai mis sur, sur quelques espèces. Là, il y a sept espèces sur lesquelles on a les teneurs en matière sèche du mois de juin au mois d'août et au mois d'octobre. Euh, il n'y en a qu'un qui a un comportement à peu près normal, c'est le châtaignier, parce qu'en fait, ce sont des repousses. De châtaigniers, donc un euh, châtaignier qui a été coupé au ras du sol et qui repousse. Et donc, euh, au mois de juin, bah, août et octobre, ça devient de plus en plus sec. Alors que les autres, ce sont des arbres qui, qui étaient un peu plus âgés, un peu plus adultes, et dans lesquels on voit, on voit l'effet de la sécheresse. Il y a eu une très grande sécheresse au mois d'août, donc les, arbres, les feuilles des arbres commençaient à briller, et donc elles sont maintenues en partie forte. Et puis en octobre, bah, en fait, on a, des, on a les feuilles, c'est pas qu'elles ont pris de l'eau, c'est que les feuilles des très sèches, sont tombées et il reste des feuilles presque normales. Donc, ça, en fait, c le... il y a un accident au mois d'août, sauf pour celui qui était en conduit en tétard ou en, recé en recépée. En conclusion... <rire> et donc, je rappelle, c'est toujours de la feuille, et c'est provisoire. J'imagine qu'il faudra euh, confronter ça avec les données 2016. Euh, on constate qu'il y a une forte variabilité parmi les espèces euh, qu'on a observées, il y a certaines espèces qui ont une excellente valeur alimentaire, mais même très très surprenante, en termes d'énergie d'azote, le murier blanc et le frêne. Et comme par hasard, c'était esp des espèces qui étaient réputées euh, bonnes et utilisées par nos, par nos prédécesseurs. Euh, et puis il y a d'autres espèces qui ont aussi une bonne valeur alimentaire, hein, de toute façon un peu, un peu plus originale, le tilleul, les aulnes, les ormes. Et je rajouterai aussi les saules, parce qu'ici il y, y a pas mal de saules par chez vous, et les saules se débrouillent très bien. Et ça, même, ce sont des, des, des résultats d'été, hein, je vous rappelle. Ce ne pas des résultats de printemps. Donc, ce sont des résultats d'été. On constate aussi qu'il y a une présence de tanins. Les, les je l'ai cité, les robiniers, les vignes et les noisiers. J'en ai déjà parlé. C'est positif, négatif. C'est à, à regarder. Et puis, euh, en tout cas, jusque sur, les, sur ces résultats-là, mais on aura des informations en 2016, sur les données 2016, on n'a pour l'instant pas encore bien pu décortiquer l'effet du mode d'exploitation. Euh, ni l'effet de, de la saison. Mais ça ne saurait tarder. Donc, euh, en conclusion, on peut dire que les, les ligneux, les arbres, les arbustes, les lianes, sont, constituent euh, à l'évidence une ressource fourragère qui, qui est utile à mobiliser en été, lorsque les autres fourrages ne sont pas disponibles, hein, ou moins disponibles, euh, et qu'à ce moment-là, ça contribue forcément à l'économie de fourrage stocké, et aussi à l'économie de, de concentré. Donc nous, ça va dans le sens, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Donc la question de pâturer les tétards, donc on a parlé de tétards, mais tout à l'heure on parlait de tétards qui étaient plutôt hauts. Hein. Et donc nous, notre idée, c'est de pâturer les tétards qu'on aurait coupés à 1 mètre ou à, ou à 50 cm pour que les animaux puissent avoir accès au fourrage directement, sans avoir à intervenir. Donc là, vous avez à Lusignan donc, euh, des tétards euh, qui appartiennent à la commune de Lusignan, qu'on nous qu ont prêtés, et donc qu'on a, qu a taillé euh, à 1 mètre euh, en 2015. On les a retaillés à 1 mètre en 2016, et voilà ce qu'on avait en août 2016, donc après deux ans de, de taille violente, on a donc une, une, une pousse exubérante de fourrage. Euh, donc c'est une repousse à partir du mois de mars 2016 jusqu'en août 2016. Et donc euh, je, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dessus. Et qu'il y a probablement des, des valeurs alimentaires qui sont différentes de celles d'un frein normal. La même chose chez nos collègues athées. Donc ce sont des, des freins qui étaient encore plus âgés que, que les nôtres, qui ont été coupés à un mètre. Et voilà donc, euh, ce qu'il y, qu y a à manger en octobre 2016. On ne voit plus du tout le tronc, mais le tronc s'arrête à 1 mètre et on a des choses qui, qui arrivent à 2,50 m de pouce. Et puis la même chose chez des mûriers. Donc là, c'est au lycée agricole du Pradel, dans l'Ardèche. Donc ils ont des mûriers qui sont installés depuis euh, 20 ans. Vous voyez ici les mûriers. Et un jour, ils ont décidé de couper leurs mûriers en têtard. Donc ça fait déjà euh, 10 ans qu'ils sont coupés en têtard et ça fait des espèces de, de, de, de, de troncs comme ça qui, qui sont au ras du sol. Il y a même des mûriers qui sont entre ces lignes qu'on voit, qui sont coupés au ras du sol. Et après, nous, on nous a demandé de les laisser pousser une année, et voilà ce qu'on observe en une, une saison de pousse, des arbres qui ont été coupés au mois de mars et qui, voici ce qu'on qu peut récupérer au mois d'août de, de cette année. Et voilà, je, je vais terminer aussi avec l'autre idée en, en termes de liane, Une liane qui nous paraît aussi très intéressante, c'est la vigne. Et donc là, vous avez des parcelles de, de vignes qui ne sont pas conduites pour du pâturage, qui sont conduites par, pour la production de, de bois. C'est chez un pépiniériste, hein. donc c'est la vigne porte-greffe. Là, vous voyez des caillages à moutons à l'horizontale. Hein. Donc la vigne là, elle, elle est à un mètre du sol et elle couvre des dizaines d'hectares. Et on a vraiment, ça c'est au mois d'août, en Vendée. Toutes les parcelles à côté sont grillées, les prairies sont grillées, on a vraiment envie d'y mettre des animaux dedans. Et donc, euh, parce qu'en fait, ce sont des, des vignes, elles ont 10, enfin, 3, 4, 5 mètres de, de racines qui vont chercher de l'eau en profondeur. Quoi. Voilà. Indigo the go stark in